1 2 1 2 3 4 le soleil vient de se lever glg part en live hashtag tu le sais nous on est content de retrouver L'ami glg il vient toujours au bon moment 4 heures du matin c'est peut-être un petit peu trop tôt <rire> oui alors bah, ah voilà on monte comme on peut Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 14 décembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On donne rendez-vous deux fois par semaine pour le JT du Geek tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GLG, la nuit du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque émission, on commence avec une spéciale dédicace. Cette émission est entièrement financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café, plein de cafés, plein d'émissions. Et pour l'instant, on est pas mal. On est à 85% du financement de l'émission du mois prochain. Là, on a déjà deux émissions par semaine. Et pour l'instant, on en aura peut-être une émission par semaine au mois de janvier, peut-être plus. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Paulet, qui sont Effet Shopping, Cool Fab, Nono Le Chat, et encore une fois Sébastien Paulet qui en fait tout le temps régulièrement. Parce que je pense qu'il aime bien avoir son nom en haut, hein. comme ça et tout, ça défile. On remercie également tous nos tipeurs qui nous aident un petit peu à financer cette émission tous les mardis et vendredis, je vous rappelle. Cette émission est enregistrée en live sur Twitch à 4h du matin et sera diffusée vers 6h du matin pour vous sur YouTube. Ça permet d'avoir une version live où vous voyez le avant l'enregistrement, l'enregistrement et après l'enregistrement c'est trop bien, <rire> par exemple, dit-il, voilà, on remercie également tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, vous êtes vachement relâchés sur les pouces en l'air, vous en avez bien mis au début, puis là vous avez dit, ouais, c'est bon, ça marche, son truc, pas besoin, il y a toujours besoin, pouvez également mettre un petit commentaire d'amour, en mettant, bah, par exemple, commentaire d'amour, ou un commentaire, ou c'est trop bien, merci pour l'émission, Voilà, ça vous fait plaisir, et bien sachez que moi, ça me fait plaisir, Bim, allez, bon, bien évidemment, comme je vous rappelle, à chaque fois, on se retrouve également sur Twitch, alors que l'émission est également diffusée sur Twitch, Twitch qui propose également plein de lives, cest tous les unboxings. Alors, vous allez en bouffer de l'unboxing, hein, cette semaine. Il y en a eu un hier, il y en aura un aujourd'hui, demain et après-demain, encore une fois. Donc, tous les enregistrements des unboxings se font tous les matins à 10h du matin sur Twitch. Donc, si vous avez un peu de temps, vous y allez. Par exemple, vous vous inscrivez, c'est gratuit, ou vous vous inscrivez pas et vous pouvez voir l'émission, c'est gratuit aussi. Éventuellement, vous pouvez vous abonner, on est déjà à 121 followers. Quand même, et euh, 12 abonnés. Voilà donc, euh, merci beaucoup encore une fois de me rejoindre sur Twitch. Enregistrement du déballage du jour à 10 h du matin pour vous. Ça sera un projet Indiegogo à 600 dollars. Oui, je sais, parce que j'ai arrêté de Enfin, j'ai arrêté ce qu'il y avait dedans, la déclaration douane, et j'attendais ce projet Indiegogo 600 dollars. Ça fait quand même plutôt plaisir. Voilà donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, euh, bien évidemment. Bon, les promos euh, du jour. Alors, AliExpress, elle fait pas mal de trucs bien au niveau des promos, et puis là, bon, euh, ils nous mettent un peu de la merde. <rire> ils nous mettent un peu de la merde. Euh, les promos du jour, c'est un chauffage, un... un blason dossier du vin. T'imagines, on peut monter du vin sur AliExpress. Voilà. Bon, vous retrouvez tout ça sur JTG. Je vous mets là, j'ai un que les produits qui m'intéressent, mais là, on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui m'intéresse. Après-demain, il n'y a rien qui m'intéresse. Après-après-demain, allez, au pire, il y a l'horloge et le robot euh, Xiaomi. Ouais. Après-après, il n'y a rien. Après, après, après, après, rien qui m'intéresse non plus. Et après, après, après, après, après, marche pas. Non, après, après, après, après, on ouais, a ah, les lunettes King 7. Oui, ça, c'est des lunettes King 7, donc euh, au pire, voilà. Ça, comme je connais un peu la mare. Mais sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, on parle un peu des news high-tech du jour. On parlera évidemment de cette nouvelle Huawei Watch une nouvelle montre bah, connectée de chez Huawei, qui bah, revient un peu dans le dans le domaine, il essaie de rentrer dans le game, avec au moins des montres connectées. Euh, il nous propose une montre connectée avec pas mal de capteurs, et ça devrait être une des, pre des premières, et peut-être une seule montre où il y aura en fait la surveillance, alors il y aura la pression artérielle et la mesure de l'ECG, électrocardiogramme Alors apparemment, au niveau de la pression artérielle, beaucoup de monde dit qu'elles le font, mais elles le font pas. On a le BPM, on a le bout de pression et tout, mais là, on, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus conséquent, donc une montre qui serait vraiment dédiée à la santé. Il est clair qu'il y a quand même un créneau sur le produit là on voit que les par exemple les Apple Watch dans les dernières beaucoup de gens ne les achètent que pour le côté santé parce que bon l'Apple Watch elle a de nouvelles de nouvelles de nouvelles mais les nouvelles de nouvelles de nouvelles elles ont quand même un truc pour la santé qui est bien la possibilité d'être interconnecté avec le médecin et tout enfin voilà il y a pas mal de fonctions avancées qui plaisent beaucoup et beaucoup s'orientent sur une Apple Watch non pas parce que voilà ils ont envie mais parce que c'est certainement une des meilleures au niveau de la santé donc il y a peut-être un petit créneau pour Huawei à reprendre en fait là-dessus à faire une jolie petite montre et un truc sympa. Tout ça sera dévoilé le 23. Normalement, le 23, on devrait également avoir la présentation du Huawei P50. Alors un Huawei P50 qui pourrait arriver sous version EMUI. On pensait qu'il arrivait sous Harmony OS, en fait non. Il pourrait directement arriver sous Harmony. Pourquoi pas Après, euh, on verra. Qui verra, verra. Je remercie également Kurumi qui m'a envoyé une news apparemment euh, orange serait, ou lancerait, ou aurait lancé après vous me direz, le Orange Neval Leaf qui serait un peu l'équivalent de ce qu'on avait un peu on le voit sur tous les, euh, pas mal de youtubeurs le téléphone X-Fit, c'est-à-dire que c'est un téléphone que vous pouvez démonter vous-même et qui a été conçu dans l'idée où est facilement démontable pas besoin d'avoir un bac pro Bavelec non mais voilà, pas besoin de sortir le fer à souder, tout est vissé clipsé et tout, alors le téléphone il est un peu moins joli un peu moins performant que les autres mais il est facilement démontable Orange apparemment pourrait arriver avec un téléphone qui serait similaire, un peu dans ce genre-là, alors un matériau politique environnement, tout lancerait serait en un... termes de de la durabilité, la... donc un téléphone qu'on pourrait bah, facilement remplacer, bah, réparer et faire évoluer à la... à la hauteur de la raison, encore une fois, hein, c'est pour avoir le nouveau nouveau de trucs, voilà, on a un téléphone qui est correct, qu'on pourrait garder longtemps et tout, donc... C'est intéressant de voir arriver Orange sur ce créneau-là, est-ce qu'ils ont un partenariat En fait, le, le, la plus grosse question qui serait peut-être derrière, c'est qui fabrique le téléphone C'est pas Orange, c'est sûr, mais quel Chinois fabrique le téléphone derrière est-ce qu'il y a, y a un peu de tarnage Je c'est que Google a essayé de faire un truc, bon il apparemment, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, eux ils voulaient faire plutôt un truc modulable, alors que là, faire un truc qui soit plus facilement démontable, est-ce qu'il sera aussi démontable que le Fairphone Ou que euh, c'est le dernier, je crois. Il y, a, bah, il y avait Jojo qui a fait une vidéo, il y a Marc qui a fait une vidéo, il y a pas mal de gros youtubeurs qui, euh, qui ont certainement été sponsorisés par la marque pour proposer des téléphones un peu recyclables comme ça. Et c'est vrai que c'est une alternative qui est intéressante où on voit bien maintenant que les téléphones sont tous les mêmes et ils évoluent tout doucement tous les mois, et l'évolution n'est pas, euh, pas nécessaire, et par exemple, moi, on me dirait, euh, j'ai un Fairphone, et puis il y a une nouvelle caméra, peut-être, euh, ouais, qui fait un peu plus de pixels, on changerait un peu de temps en temps, mais c'est vite de changer tout l'appareil, de changer que ce qui vous intéresse, soit de remettre un nouvel écran, une nouvelle batterie, des choses comme ça, et tout, euh, moi, je pense qu'il y a quand même un petit avenir. On parlera également de OnePlus. Ouais! Les OnePlus, bon, je vous rappelle qu'il est complètement re-rentré dans le, dans l'escarcelle de la marque Oppo. Encore une fois, ils sont dans leurs locaux. Le CEO, maintenant, il fait les deux et tout. Enfin, voilà. Carl hein. Pay, il est parti, il a monté sa marque. Bon, voilà. Hein. Il a fait une bonne affaire, lui. Il veut faire partir. Ça sent bon. Hein. Euh, C'est quoi C'est. Euh, nothing. Hein, nothing, ça sent bon. <rire> Je sais pas comment il a encaissé pour l'investissement, mais voilà. Bon, alors on parle de OnePlus qui, bon, est dans l'escarcée, encore une fois, de, de Oppo, mais qui pourrait nous proposer un OnePlus 9 RT et des OnePlus Bud Z2. Alors bien évidemment, eux aussi, ils se sont rendus compte que bah, ils font évoluer simplement leur modèle. Hein. Le OnePlus 9, après, en 9 Pro, 9 RT, il évolue tout doucement. Il gardera peut-être une. Ce sera. En fait, je pense que OnePlus va simplement devenir une gamme de la marque Oppo. Hein, comme ils ont la gamme Renault et ils ont la gamme OnePlus. Voilà. On saura que c'est eux, mais ça aura des... des modèles un peu différents. Bon, ils ont, des... ils sont déjà apparus en fait sur les sites indiens. Alors bien évidemment, je ne vous cache pas qu'on aura simplement un petit upgrade. Alors bah, si vous êtes fan de OnePlus, trop génial, il y aura un upgrade. Si vous avez un vieux OnePlus et que vous voulez un truc un peu plus récent, donc là peut-être vous allez vous orienter sur le 9 RT, mais si vous avez déjà, je pense, un OnePlus 8 ou 9. Je pense pas que ce soit le téléphone où vous dites, Ah, il faut absolument que je l'ai c'est trop bien. » Et en parlant un peu de OnePlus, OnePlus avait essayé dans son mode survie de sortir une gamme Nord, qui était un peu la gamme pas chère de OnePlus, puisque OnePlus n'avait quasiment qu'une gamme et n'avait pas de téléphone pas cher. Ils ont essayé de faire la gamme Nord, qui était souvent du Oppo rebadgé ou relooké un petit peu, avec la gamme Nord. Et là, en fait, on aura un Nord 2. C.E. <rire> ouais, communauté Européenne, pourquoi pas Est-ce qu'il sera vraiment eux C.E. Je sais pas. Est-ce que ça fait encore une version, une déclinaison de leur One Plus Nord 2 Est-ce que c'est la même photo d'illustration qu'ils ont mis Oui. <rire> Est-ce que après beaucoup Est-ce que, est -ce que ce serait intéressant c'est de savoir si certains d'entre vous ont un One Plus Nord déjà est-ce que ça marche? Ça marche pas en France. Moi, je suis pas en France. Donc, je sais pas. Je sais qu'en Asie euh, du Sud, euh, la marque est complètement OnePlus et très, très peu euh, connue. Et la gamme Nord, alors là, c'est encore moins que moins. Euh, besoin de rien, euh, envie de rien. Voilà. Bon, on parlera également de Humidigi. Hier, nous avons eu un communiqué de presse, mais qu'on n'a même pas repris parce qu'on est des. On ne pas qu'on de grosses feignates, mais que ça, ça a quand même très, très peu d'intérêt, quoi. On a déjà fait une pré-news là-dedans en disant que Humidigi allait rebadger sa gamme Bison avec un son X10, avec un X10S et un X10G. Donc on avait un long communiqué de presse qui nous informait que bah, ça sera le même, voilà, mais avec un prix à 99$. dollars. Ça peut éventuellement l'intéresser. Euh, Bison X10, 10 les nouveaux produits avec un style, bon, avec le même design, on est d'accord. Et avec un prix d'accroche à 99$. Ça sent pas non plus super super bon hein, de nous proposer le même modèle qui était pas trop mal. La gamme Bison, en plus on l'a testé, c'était quand même un téléphone qui était assez équilibré. Là de vouloir nous proposer une version low cost, bon bah ça leur permet eux bah, de réduire un peu les prix, puisque le, le, le design il est amorti, et euh, de réduire les coûts en proposant des composants un peu moins. Bon bah après, euh, à voir ce que les téléphones vont donner. Je ne suis plus du tout en deal avec le j Et je pense que même s'ils si m'en envoyaient, encore une fois, on prend plus ces merdes-là à balle gratuitement maintenant. Hein faire des reviews, passer autant de temps, passer deux trois jours à faire une review, à essayer de la mettre en avant pour qu'elle fasse ses vues pour un téléphone qui vaut 99 dollars, il faut à bout d'un moment que les marques mettent un petit peu la main à la poche, qu'elles nous aident un peu, parce que maintenant on a un monteur, il hein, faut que je le paye, évidemment, au one shot, et puis bon, ça nécessite du travail, et le téléphone comme ça, même si on le revend de cases, c'est un truc à 100 balles, on va le revendre 60, 70 balles, c'est complètement pas rentable. Donc, à voir si la marque revient vers nous ou pas, ou si elle continue comme ça, mais euh, voilà. Bon, le téléphone, moi, personnellement, il ne me fait pas trop rêver. On a quand même pas mal de challengers, à part le côté qui soit résistant, anti-choc et tout, mais... Euh, pour moi, c'est non. <rire> bon, je vous rappelle, également, dimanche, on a essayé de faire un live. Je vous rappelle, on se retrouve en live tous les mercredis, c'est-à-dire demain Là, on se retrouve en live tous les mercredis à 16h pour un G&G parent en live Je vais lui préparer un petit sujet bien sympathique demain hein, Sur une chaîne, un concept de chaîne YouTube dont je ne connaissais pas C'est tellement trop bien, tellement intéressant et, et tellement j'avais jamais vu ça que j'ai regardé Pour me rendre compte qu'à la fin c'était fake Voilà, ça avait l'air trop beau leur, leur histoire <rire> Ça avait l'air trop beau voilà, Donc on, je parlerai de, ces, de ce concept de chaîne YouTube Et on le débunkera un peu ensemble vite fait on voit un peu, il y a des indices qui, euh, vous, en tant que fan de produits chinois, devrait vous mettre la puce à l'oreille en disant « Oh, mais je connais ça voilà. !» Donc on a fait un live euh, dimanche, parce que bah, c'était pour fêter les 100 premiers followers sur Twitch, et euh, on est déjà à 120, donc là c'est plutôt pas mal. Donc tous les mercredis à 16h, et puis de temps en temps, un dimanche, quand il y aura un anniversaire ou quelque chose à fêter. On trouvera bien quelque chose à fêter, hein. c'est comme l'apéro, on trouve toujours une, euh, une bonne raison de fêter l'apéro. Bon, également, samedi... Pour le dimanche, j'ai également la Mystery Box Tech en Chine, donc la cinquième box, je rappelle, j'achète des Mystery Box en Asie, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on le déballe un peu tous ensemble, les box sont des box surprises, donc certains viennent m'écrire leur mécontentement en disant « Ouais, mais c'est nul !» Et oui, mais c'est des box surprises. Que des fois, ça peut être tout génial, géniaux, et des fois, ça peut être un peu bah, pas, pas dans votre délire. Encore une fois, le but, c'est de passer un bon moment et de mixer ça, bien évidemment, avec les packages, les, les, les produits que je reçois pour review. Ça veut dire que, bah on fait les mystery box tous les samedis en live pour la mettre en, sur YouTube le dimanche, et également tous les, les produits que je reçois, eh ben on va mixer un peu entre les produits que j'achèterai, les produits qu'on m'enverra que je sais, et surtout hier, le produit qu'on m'a envoyé que je ne savais pas. Tu <rire> sais, qui était vraiment un, un cadeau inopiné. Et ça permettra de faire, peut-être, hein, c'est-on, une vidéo tous les jours à 10 heures du matin. Parce que là, vous dites 4h du matin, il abuse. C'est un peu tôt. Alors que 10h du matin, euh, tu aurais peut-être plus un peu le créneau de 10h à 11h, ça t'arrangerait mieux. Voilà. Après, tu me dis, mais moi, je bosse. On peut pas arranger tout le monde. Hein. Après, ça serait du replay. Hein. Voilà. Donc, la mission Box a bien marché et j'ai fait une bonne affaire. Même s'il n'y a aucun produit qui m'intéresse, j'ai fait une bonne affaire. On parlera également de la review de hier, le Nibot Nomo Q11, un robot aspirateur bah de l'espace, non seulement parce qu'il a un design qui est enfin, on a un robot aspirateur avec une station d'aspiration qui a un design qui est un peu particulier, c'est-à-dire qui est un peu joli. On a quand même 4000 PA, donc une très très bonne puissance d'aspiration pour un robot aspirateur, encore une fois. On a le lidar, mais le lidar qui n'est pas dessus, mais qui est sur l'avant, donc on a quand même une très très bonne détection. Et un produit qui est très joli, très quali. Et en promo. Voilà. Donc, euh, pour ne rien gâcher au plaisir, il était... Il sera à 436 euros. Je crois que moi, hein, parce qu'elle m'avait... Euh, je crois qu'elle m'a envoyé un, un upgrade. Je sais pas si c'est pour celui de mercredi ou celui de hier. Bon, voilà. Et là, vous, aurez, vous aurez un prix vachement préférentiel, avec un code promo et tout. Enfin, bon, c'était pas mal. Et il y a bien marqué que c'est uniquement le 15. Le 15-12 au 15-12. Voilà. Donc, c'est uniquement le 15. Donc, euh, uniquement demain. Voilà. Vous avez le temps de vous préparer. Regardez. Euh, démonter votre petit cochon. Regardez comment il reste de non pas, pas lui l'autre, le cochon vous mettez les pièces bah, demandez votre petit cochon et euh, vous regardez que vous avez en petite pièce hein, si vous arrivez à 430 euros on parlera également de la mystery box donc du coup d'hier, alors là par contre moi je reçois pas mal de colis des fabricants alors, des fois ils m'envoient le tracking, donc en fonction du tracking et de la déclaration de droite sur le colis je sais ce que j'attends, donc je peux me préparer en me disant je fais une mystery box mais moi je sais après ce que c'est alors le problème de celle-là, c'est que je ne savais pas du tout ce que c'était, et que sur la déclaration douane, c'était euh, marqué euh, « set de table, mug, machin », c'était un peu improbable. Et c'était un cadeau d'un fabricant. Donc si vous avez vu la vidéo, bah, je vous invite à aller la voir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je ne vais pas vous spoiler, ou euh, pour euh, que vous ayez un peu suspect, Mais c'est un cadeau d'un fabricant qui fait extrêmement plaisir, et puis comme je ne m'y attendais pas, bah, ça m'a voilà, ça fait kiffer. Bah, Aujourd'hui, je sais ce que c'est, c'est un projet Go à 600$. dollars. C'était pas mal, ça permettra de le déballer et de le présenter. Et euh, il n'est toujours pas sur Indiegogo. Hein. En même temps, je suis allé voir, ils ne l'ont toujours pas encore mis. Donc euh, ils m'ont vraiment envoyé le produit avant tout le monde. Donc le déballage du jour sera une vraie activité sur Twitch. La il, y de, il y aura une vraie activité sur Twitch à 10h. Et la vidéo sera certainement mise demain sur GLG Vidéo euh, en mode enregistrement, comme on l'a fait à chaque fois. Voilà. Je vous rappelle également, j'ai un site qui s'appelle le Ah oui, aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est VPN. Ils m'ont redemandé de faire une vidéo, de la mettre samedi, mais euh, le mec, il a complètement disparu. Pas de paiement, pas de mail, pas de rien. Et là, il m'écriait oui, vous avez mis la vidéo, vous n'avez pas mis la vidéo Je bah non, pas de paiement, pas de vidéo, hein, c'est comme ça, maintenant, sinon, les mecs, ils ne pas mis la vidéo, alors, déjà, déjà, déjà quand, tu dois, quand, tu, quand tu dois mettre la vidéo samedi, le mec, déjà, il t'écrit, on est... Euh, lundi soir, <rire> tu et le mec il a pas payé, alors hein. le mec il va absolument que tu mettes la vidéo, tu lui a dit, ouais, vendredi je vous paye, samedi vous mettez la vidéo, et le mec il t'écrit c'est lundi, donc déjà pendant trois jours, euh, blackout. Et <rire> donc tu imagines si tu mets, et euh, alors là le mec il paye, et là, tu mets la vidéo, mais s'il paye pas, si tu mets la vidéo et que tu attends qu'il paye, euh, laisse tomber, il va te faire traîner, euh, il va te sortir des trucs, oui, la comptabilité, on a des problèmes et tout, des de toi Donc aujourd'hui c'est IVC VPN, encore une vidéo de IVC VPN. Euh... Je veux dire, bon, moi, ils me payent, hein, <rire> à chaque fois. Donc, euh, moi, j'adore liv je m'en sers toujours, je suis très content. Après, est-ce qu'ils veulent me payer une vidéo par mois pour euh, faire le truc euh, Je euh, ne suis pas convaincu qu'au bout d'un moment, euh, ça continue à prendre des abonnés. Mais bon, on continue à prendre des abonnés, donc peut-être que à chaque fois, il y a des gens qui s'abonnent à liv VPN et qui et qu font leur retour sur investissement, pourquoi pas legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos que je poste, j'ai même mis les oreilles, je voulais pas mettre les unboxings, puis après je me suis dit, je ressorts je me suis dit, tiens, je la mettrai bien quand même, ça lui fera prendre un peu des vues quand même, euh, ça la boostera un petit peu, j'ai vu que le live de dimanche avait bien marché sur Twitch, puisque les lives de mercredi et dimanche ne sont que sur Twitch, et en rediffusion sur Twitch, mais également en podcast, et ben on a quand même fait 200 vues, c'est pas mal pour un nouveau truc qui vient de se lancer, euh... voilà, ça veut dire que vous êtes nombreux à me suivre les vidéos de la semaine, ça sera bien évidemment alors, demain, ça sera le Imilab e V1, un robot aspirateur avec station de la marque Imilab e qui sera en promo d'enfer à moins de 400 euros euh, moins de 400 euros TTC euh, le prix a encore baissé, ils ont encore gratté 10 balles donc les tipeurs auront la vidéo aujourd'hui je vous rappelle, si vous êtes tipeur, toutes les vidéos vous les recevez 24 heures avant tout le monde sur Tipeee donc les tipeurs recevront la vidéo aujourd'hui elle sera en ligne demain, encore une fois bon petit prix, hein, euh, ça fait plaisir il n'est pas Ouf, encore une fois, l'aspirateur, on verra qu'il n'est pas parfait, mais le prix, euh, moins de 400 balles quoi. Vendredi, je vous prête la vidéo de la montre Seiko Kinétique Premier, donc c'est exactement celle-là. Alors je la mets pas parce que je la mets sur le boîtier, parce que comme ça elle s'arrête, et comme ça dès qu'on la secoue, on se remet à l'heure, à la date et tout, vous allez voir, c'est trop génial, et on la compara avec ma première Seiko Kinétique, la néoclassique, qui n'ont pas du tout le même mécanisme là c'est une perpétuelle, kinétique, l'autre c'est juste une kinétique, C'était pas du tout la même gestion, et on la comparera avec, euh, donc on fera bon la, la première néoclassique, c'est juste pour faire voir que l'autre, quand il n'y a plus de batterie, elle saute de 2 secondes en 2 secondes, pour la recharger, celle-là, elle s'arrête, mais dès que tu la secoues, elle se remet à l'heure et tout, euh, on verra ça, parce que ça continue d'alimenter le quartz, euh, et qu'en plus elle est, elle est kinétique et est perpétuelle, ça veut dire qu'elle connaît les calendriers en fonction de l'année, du mois et du jour, elle sait s'il y a 28 jours, 31 jours, ça c'est trop bien. Et on la comparera avec la euh, je pense que je l mis, je crois que je là-bas. La Pagani, la nouvelle Pagani Design qui est euh, plutôt chargée là. Enfin, je regarde un peu ce qu'il y a dedans et tout. Non. Je préparerai certainement les plans cet après-midi, le script cet après-midi, les plans cet après-midi. Toujours on est mercredi mardi, le mercredi. Ouais, ouais, mercredi. Après, l'envoyer au monteur mercredi, qu'il le fasse pour jeudi. Vous l'aurez jeudi sur Tipeee, et vendredi, elle sera en ligne, il n'y aura pas trop de soucis. Et après, on aura le casque, le EKSA Joy Plus, qu'on a déballé dimanche. Alors toutes les vidéos que je déballe sur. Euh, toutes les vidéos que je déballe sur Twitch, je ne les mets pas toutes sur, euh, sur GLG vidéo. Hein. Je mets que celles qui m'intéressent. Voilà. où je peux mettre un peu d'affiliation, celles qui m'intéressent, ou le produit est banquable. Sinon, voilà. d'où l'intérêt peut-être de vous mettre sur Twitch. Peut-être vous louper des trucs. Hein, euh, vu que vous êtes de plus en plus nombreux à, à, à vous inscrire sur Twitch, déjà ça fait plaisir. Et ensuite, peut-être vous êtes en train de louper des trucs ça c'est le robot, donc ça c'est le iMilab V1, d'accord, il est déjà sur Amazon et tout, là on est bien vous pouvez également me retrouver sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek alors je me suis un peu calmé avec le chat parce que je faisais beaucoup beaucoup de chats et ça marchait trop bien j'ai arrêté, non mais voilà, donc je vous rappelle j'ai récupéré un chat qui avait une... qui était là... Bleh il avait l'inflammation de la trachée, j'ai récupéré une semaine d'antibiotiques, et hier c'était le dernier jour, et ben c'est reparti en couille. Euh, hier, le chat était encore comme ça et tout, on le ramène, mais non, il y a encore un truc, et re-injection et tout, et en fait, hier ça doit être le dernier jour, et j'ai l'impression que c'est juste le début de la deuxième semaine. <rire> Oh putain, là je sais pas, là il était pas, voilà, il va, ça va, mais il tousse tout ça un peu quand même encore euh, au bout d'une semaine, il faut encore le ramener au véto, fait chier, parce que à chaque fois, tous les jours, il fallait au véto, il fallait piqûre, et tous les jours, je passe à la caisse, et euh, c'est pas mon chat. Pas... Alors après, on en parlait avec, avec ma mère et tout. Je dis, bah oui. Après, tu prends un chat, tu dis, je décide de prendre un chat. Tu l'assumes, il est malade, tu payes. Ok, ouais, d'accord. Mais moi, non, je voulais pas de chat. C'était bien ma vie comme ça, m'occuper déjà de moi-même. C'était pas facile. Voilà. Après, le chat, il était là devant. Voilà, J'ai va le soignant à faire la BA et là, c'est en train de, en train de se transformer en gouffre, en gouffre financier. Cette histoire. Bon, enfin, bon après, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, et là, on va donner un peu des vitamines. On va le mettre sur le tapis et on faire courir un peu Rocky. Bon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, comme ça quand il y a les colis, je prends les photos et je vous dis on se retrouve à 10h également les vignettes et tout tout tout voilà. Aujourd'hui, ça sera IVC et JT du geek Vous pouvez également écouter cette émission en podcast bien évidemment, hein, vous allez sur dans la description, vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, ça c'est bien. Vous pouvez l'écouter également sur Spotify, oui, Amazon et euh, Apple euh, truc, voilà. Donc euh, il y a des gens qui écoutent, je voir. attends, 45 la Go to fuck. Tu peut-être longtemps que je ne suis rafraîchi. Hein. Non, c'est à 45. Ouais, les écoutes sont pas folles. Hein. Ouais, on a fait mieux. Hein. Ouais, bah écoute, tant pis. Euh, et qu'est-ce qui me reste en truc comme ça Voilà, vivez les séries télé du week-end. Alors j'ai rien, il n'y avait rien de trop bien ce week-end euh, en truc. J'ai regardé sur Netflix ce week-end, il n'y avait rien de ouf. J'ai fini euh, Jack Ryan hier. Il y a Jack Ryan sur euh, Amazon Prime. J'ai fini la saison 2. C'est pas mal, Jack Ryan. C'est bien, la saison 1 était bien. La saison 2 était sympa aussi. Un peu moins surprenante, mais bien. Un, un, toujours des gros raccourcis un peu scénaristiques. Mais bon, Enfin on a l'habitude. Et apparemment, il y a une saison 3 qui va arriver. Donc euh, c'est plutôt bien aussi. J'ai regardé ce week-end l'Ultimate Facting 269. Et s'il y a bien un Ultimate Facting que je peux vous conseiller, c'est celui-là. Oh est-ce qu'il était bien celui-là 269, il était vraiment bien dans les deux premiers combats, genre KO euh, au premier round, quand même, ça, tu vois Ah ouais, quand tu regardes un Ultimate c'est-à-dire que 3h ou le 3h50, ils où les combats vont être courts. Et c'était vachement bien, hein, jusqu'au May even avec Poirier, euh, versus Oliveira et tout, c'était euh, pas mal, pas mal. Et j'ai regardé euh, Cyril oui, c'est au mois de janvier, parce qu'ils n'arrêtent pas de teaser partout là, euh, euh, ça sera reporté au mois de janvier, donc on a quand même un petit peu le temps, mais voilà, c'était le seul truc qu'il y avait de bien euh, ce week-end, après, euh, voilà, sur Netflix, je regarde, tu vois, je zone un peu, j'ai voulu commencer à regarder euh, Cowboy Bebop, là, je me suis dit, ah, je vais regarder, parce que tout le monde en dit du mal, bon, j'ai regardé le début jusqu'au générique, là, oh, j'ai du mal, le truc dans l'espace et tout, je sais pas, faut voir. vous me direz, peut-être que je loupe quelque chose et que c'est vraiment très très bien. Voilà. Et ainsi se termine l'enregistrement de ce JT du Geek. Vous êtes quand même 4 Oh, vous êtes quand même quatre à être là à, à 6 tôt du matin. Merci beaucoup. On arrête l'enregistrement du du Geek. On se retrouve sur Twitch là tout de suite là. Voilà, ne vous déconnectez pas. On arrête l'enregistrement pour YouTube comme ça. Je peux l'uploader, c'est génial. Ça a duré que 23 minutes et on se retrouve sur Twitch. Vous avez des questions, des commentaires, des remarques et des suggestions. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si tu aimé l'émission. Un petit café si financièrement tu peux afin de nous aider à financer bah, l'émission éventuellement du mois de janvier. Il manque pas beaucoup hein, pour le premier là j'ai un petit effort là et ça peut le faire et sinon tu peux au moins mettre un pouce en l'air un commentaire ça c'est gratuit et ça va le faire et je remercie suis passer me voir je donne rendez vous sur twitch à 10 h pour le déballage de la mystery box indiegogo à 600 dollars elle pas épaisse mais 600 balles quand même hein. et après il y aura la mystery box dehors demain ça sera la mystery box médicale oui, bah oui, c'est une marque, elle voulait un truc magique, là, elle dit, on vous l'envoie, on fait juste un déballage et tout, c'est pas mal. Après, il y aura certainement la montre et après on verra ce que j'attends quand même encore pas mal de trucs. Donc ça se trouve, on devrait pouvoir tenir toute la semaine et tous les jours. Merci d'être passé me voir. Forcément, je vous kiffe, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts à tout à l'heure 10h. Sinon, bah, prochain j'étais du geek vendredi. Bye bye.